Bonjour Alain Turgeon Bonjour Je suis ravie de vous retrouver pour parler de votre dernier livre qui paraît paraît « La force aux ours » et qui s'appelle « En mon faible intérieur ». Alors peut-être peut deux mots sur le titre J'ai l'impression que c'est un titre, il annonce la couleur J'espère J'espère, <rire> mais en même temps, quoi que je dise sur ce titre, c'est dévoiler sa subtilité, donc… Euh... Donc on ne dira rien Non, je ne pense pas <rire> Alors euh, quand j'ai euh, commencé à lire euh, j'ai pas tout de suite compris qu'en fait euh, c'était une suite de, de récits, de nouvelles d'aventures euh, je pensais que c'était un, euh, une continuité euh, je, je pensais qu'on allait rester dans la, dans la cure désintoxication pendant 200 pages et en fait pas du tout. Non, c'est l'idée que l'auteur, grâce à cette euh, désintoxication, comme, tu, comme vous dites, il, il repense à, à sa vie. Quoi. Il se dit ben voilà où j'en suis, euh, j'ai 50, 50 ans, euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'est arrivé euh, Et puis si j'arrête effectivement de m'anesthésier, <rire> Euh, quels sont les gros chapitres de ma vie que je dois euh, reprendre Alors effectivement, euh, après ce, ce, premier, euh, ce premier texte, on enchaîne avec un texte qui m'a beaucoup touché et qui, qui a pris à l'identité, en fait. Ouais. Euh, où le, le narrateur, je dis le narrateur, je ne sais pas si c'est l'auteur, en tout cas c'est le narrateur, hein, ouais. euh, il, il est pris d'un questionnement sur, euh, sur son ses origines, hein, sur son père, il, il est persuadé de ne pas avoir euh, le même père que son frère, et donc il y a un voyage au Québec, qui est votre, votre pays d'origine, et c'est très touchant ce passage-là, parce qu'en fait, euh, ça amène à, je trouve, une écriture plus douce, d'une certaine façon, euh, plus tendre, plus tendre avec soi-même, qu'il y a moins d'autodérision dans ce passage-là, et ça se finit par une lettre qu'il écrit à... Il pense avoir retrouvé son père potentiel. C'est un passage à la fois drôle, euh, et vraiment, oui, plein d'émotions, je trouvais. Ok, tant mieux. Tant mieux. <rire> bah, ça l'était, je pense. Et puis, euh, je pense que c'est le lot de, de chacun de nous de savoir... Euh qui on est au fond, hein, d'où on vient, euh, tout ça, et puis moi on m'avait pas mal menti, euh, et puis le, le fait que j'ai changé de continent pour vivre euh, m'a aidé, euh, je pense, à bénéficier de la distance nécessaire pour euh, avoir la, la force, le, le recul, pour euh, chercher, chercher et puis trouver qui j'étais une partie, en tout cas, de qui j'étais, sachant que, comme je le dis, ben, je ne sais pas si je le dis, mais euh, ce n'est pas si facile de remettre le dentifrice dans le tube. <rire> non, vous ne dites pas. Ouais, en tout cas, une fois qu'on a été constitué d'une certaine façon, même si on prend conscience que cette façon dont on a été constitué n'était pas la bonne, euh, on ne revient pas exactement à, au statu quo hanté, euh, on reste ouais. hanté. Quoi. <rire> Comment vous l'écrivez hanté à <rire> <rire> Ouais, tout à fait. Alors, je reviens un peu sur euh, votre parcours d'écriture. C'est un livre qui paraît à la fausse aux ours. Vous avez plusieurs livres déjà apparus chez cet éditeur lyonnais. Ouais. J'ai le sentiment, enfin, j'ai lu vos précédents livres. Il y a une continuité là. Vous continuez à écrire une sorte de journal intime. Vous n'avez jamais cessé d'écrire ce journal intime. Oui, parce que euh, comment dire. Euh... Présumément, mes parents s'étant suicidés, euh, moi ayant changé de continent, euh, tout ça. Bon, après, je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, comment euh, littérairement je pourrais faire quelque chose de positif avec ça Comment ça pourrait être une force, ça Alors que ça paraît, au départ, quand même, euh, un poids et pas mal d'inconvénients sur une personnalité. Ouais. Et puis, ben, je me suis aperçu que euh, la littérature euh, contemporaine devenait quand même elle-même intimiste, sachant qu'on est euh, surchargé de trucs qui se passent dans l'espace, de, de trucs de la mafia, de western, de tout. Mais sur euh, qu'est-ce qui se passe euh, pour de vrai euh, dans l'esprit de quelqu'un euh, Bon, ben bah, on cherche. Et puis moi je me disais bon ben bah, par rapport à ça, euh, je dispose malgré tout d'une beaucoup plus grande liberté que d'autres parce que moi ma mère elle ne veut pas les lire mes livres, donc elle ne va pas avoir honte si euh, je raconte que euh, je me masturbe ou euh, que j'ai ce désir là. Et je me suis dit que bah, ça, ça pourrait quand même être une, une vraie liberté qui me permettrait peut-être, euh, à mon époque, euh, parmi mes contemporains, d'aller un petit peu plus loin que les autres. Voilà ce que j'ai de faire. Est-ce voilà que, faire. Est -ce que ouais, dans cette liberté, effectivement, liberté de ton, liberté de… vous dites des choses… Euh, Souvent très intime, hein, puis très drôle, etc. Est-ce que dans cette liberté, vous comptez l'autodérision Moi, il me semble que ça en fait partie. -à ben, ça à... paraît être la clé première, sinon j'ai l'impression d'emmerder le monde. <rire> si euh, si je n'ai pas de recul sur moi-même, <rire> euh, bon, ben, et puis j'essaye de. Par, euh, euh, par l'autodérision, quand elle est réussie et qu'elle suscite le rire, j'ai l'impression d'être poli avec mes problèmes. <rire> j'emmerde les autres avec mes problèmes, mais comme je l'ai fait rire avec, c'est très poli. <rire> c'est vrai qu'on rit beaucoup, j'ai ri très très sincèrement. C'est vrai, des vrai. Ah oui, vraiment, vraiment. Physiquement, beaucoup. vous avez ri Ah oui, absolument. Ouais. Et est-ce qu est que vous avez lu le livre avec quelqu'un qui était autour Pas du tout, je lis seule, ah. monsieur. Ah pardon, désolée, <rire> désolée. <rire> <lis, je> <rire> Donc je lis toute seule, c'est un truc, euh, voilà. Alors oui, on rit beaucoup, mais j'ai énormément aimé. Alors... Il y a ces, ces changements de ton aussi dans le livre. Par exemple, j'ai parlé du, de l'histoire de la recherche du père qui est très touchante, mais par contre, l'enterrement de la chatte, là, vraiment, c'est un grand moment de... Ça de... vous a plu Ah ben oui, ah oui. <rire> tout la ah oui. Ben, pour <rire> oui. la petite histoire, il y a un moment, euh, j'ai failli l'enlever, et puis on <rire> a parlé avec mon éditeur, il m'a dit non, alors il faudrait peut-être changer ça, remettre ça là, et tout ça, et puis parce qu'il y avait... Euh, oui, il y avait vraiment quelque chose. C'est du comique de cinéma un petit peu Oui, peut-être un peu. Dans, dans, dans un, ça pourrait tout à fait marcher en, en film, un truc comme ça. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'après, je me pose, je me suis souvent posé la question, puisqu'on a on va dire, euh, la théorie, la grande théorie de la littérature, où en est-elle est <rire> Moi, j'essaye d'écrire quelque chose qui est euh, à la fois pour un public francophone, c'est-à-dire que c'est pratiquement intraductible ce que je fais, ou alors il faut un tra des, tra des traducteurs de haut niveau ou traductrices de haut niveau pour amener dans leur langue mes, mon univers, mais ce que mon, mon jeu avec la langue et tout ça, ma, ma proximité avec la langue. À côté de ça aussi, il y a un truc qui est très important pour moi pour la littérature contemporaine, sachant que j'essaye de faire un art avec ça. Ouais. Euh, J'essaye de faire en sorte que ce ne soit pas filmable. On ne peut pas filmer ça. quoi. Parce qu'on va perdre l'intimité. Le... On pourra montrer quelque chose, certainement, mais au fin fond, le lire sera toujours supérieur au fait de le montrer. Donc, c'est les deux axes. Alors, pff, après, on pourrait dire bon, il exagère. Euh... <rire> Franchement, et d'ailleurs j'exagère, je m'en prie pas, je m'en prie pas. Mais j'essaye vraiment de prendre l'art dont je m'empare pour euh, comment dire le, le pousser dans sa propre direction et le mettre à l'abri de tout ce qui pourrait en fait le récupérer. Vous voyez ce que je veux dire Tout à fait. Ouais. Ça c'est pour la théorie euh, de, ouais. de la littérature en, en soi. En même temps, quand vous dites que c'est pas filmable euh... Oui, et il y a des scènes extrêmement visuelles en même temps. Par exemple, la... Oui. Ouais, Par un... exemple ouais. la scène où euh, le narrateur se, se retrouve, euh, il assiste à une scène de raquette et il hésite est-ce que je vais m'emmêler ou est-ce que je ne vais pas m'emmêler euh, Il pèse le pour et le contre, voilà. Et là, c'est une scène extrêmement. Euh, il y a une espèce de, de chorégraphie, quoi, il change de trottoir, etc. C'est aussi très visuel de toute façon. Et moi, j'ai pensé, pensé au cinéma sketch en lisant votre livre aussi. Ah ouais Il y a une grande époque dans les années 60 où on faisait des films à sketch, et ça m'a fait un petit peu penser à ça. Ouais, dans, ou dans les années 10-15 Oui, ouais, c'est vrai. Ouais, on m'a souvent dit que j'étais euh, burlesque, euh... Oui. Ouais, ce genre de ouais, donc mon humour était burlesque. On a souvent parlé de ça. Ouais. Et presque, je trouve, dans certains des textes, euh, je pense notamment bah, la scène du, du racket où euh, <rire> il n'est il a pas envie de, de, de il est pas sûr d'être à la hauteur. Quoi, voilà, qu'il euh, y a eu une bagarre. J'ai pensé à Buster Keaton, très franchement. Ouais, ouais, ouais, ouais tout à fait. Le Peter. personnage un petit peu démuni. Ouais. Euh, un petit peu vague. Moi, je me retrouve là euh, tout d'un coup, souvent euh, dans ma vie, tout d'un coup, je me retrouve témoin et puis après, euh, comment dire ça, euh, ben, j'ai mon être quoi, qui ressent, qui interagit tout d'un coup et je me retrouve euh, en quelque sorte propulsé dans une situation. Et puis les premières euh, interrogations, euh, ben, c'est qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais là Est-ce qu'il n'y a pas le moyen de l'éviter Si je l'évite, je me regarde ensuite. Euh, Il voilà. faudrait qu'on parle de, un petit peu de la langue aussi parce que. C'est effectivement un travail sur la langue, sur, sur les chutes, sur les jeux de mots qui arrivent au bon moment. Euh, c'est aussi une langue qui vient de votre, de votre, de votre histoire québécoise. C'est vraiment un mélange très, euh, très intéressant, je me trouve, très singulier. De... Alors, j'ai lu quelque part dans des articles, vous écrivez comme vous parlez, vous parlez comme vous écrivez. Est-ce que c'est vrai, ça Qu'en pensez-vous Est-ce que c'est vrai que vous parlez comme vous écrivez moi, je ne pense pas. Euh, non, non, non, parce que c'est-à-dire que euh, moi, j'essaye d'écrire de, euh, de l'oral, ouais, ouais. c'est-à-dire d'être fidèle à ce que je ressens, ce que je pense, euh, tout ça, et, euh, et de me prouver par écrit que c'est vrai que je pense, ouais. que je suis vraiment un être pensant, <rire> c'est pour ça que je... <rire> que je supplie l'écrit de m'entendre, parce que j'ai l'impression que je pense. Autrement, si je n'écris pas, il euh, n'y a pas de preuves. Je suis juste euh, un fabulateur. Après, euh, le fait que moi, je suis arrivé ici... Là, je suis, comment on dit, je suis un Québécois de France. Ouais. Ça fait 30 ans que je suis ici. Euh, je suis arrivé à 23 ans, j'en ai 53. J'ai passé ma, le plus clair de ma vie adulte euh, en France. Mais je suis arrivé ici formé sortant de mon école d'ingénieur, euh, issu d'un autre système de pensée, d'un autre système d'éducation, je ne suis pas français, je suis différent. Et, et puis, euh, ma langue maternelle, c'est quand même le français, mais un français, euh, comment dire, très différent. C'est-à-dire qu'au euh, départ, quand je suis venu ici, j'avais l'impression que vous, vous étiez nos ancêtres. Et puis finalement, en réfléchissant, je me dis, en fait, c'est l'inverse. Nous, nous sommes vos ancêtres au Québec. Nous sommes une trace vivante de votre passé sur l'autre mmh. continent, planquée là-bas, séparée de vous. Et du coup, c'est avec cette richesse-là que moi j'arrive et que ouais. je peux complètement voir euh, les choses différemment, c'est-à-dire les figures de l'autorité, euh, le système politique. Euh, c'est-à-dire que tout ce que vous imaginez je na n'ai euh, pas votre mentalité. Mmh. J'en ai des bouts, maintenant que ça fait 30 ans que je suis ici, j'en ai des bouts. Et j'entends par mentalité ce que je veux dire, la mentalité c'est ce qu'un être humain trouve normal. Mmh. Je ne trouve pas normal les mêmes choses que les gens qui vivent ici. <rire> Effectivement, voilà. du coup, ça produit un, un narrateur qui, qui, est, qui exprime beaucoup d'étonnement, très souvent. Ah, c'est vrai, euh, ouais, ouais, c'est vrai. vrai. Ouais, ouais. Il s'étonne de tout, euh, des gens autour de lui, et, et en fait c'est un grand observateur. Effectivement, c'est un, une écriture intime qui parle, qui parle de vous, mais en même temps qui fait euh, circuler dans le texte énormément de personnes observées avec beaucoup d'intérêt, je trouve, beaucoup d'acuité. Ah, merci beaucoup. J'aimerais qu'on qu pense ça de ce que j'écris. Bah moi, je le pense. Ah, tant mieux, mieux. <rire> C'est le plus beau cadeau. <rire> ouais, en tout cas, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce texte. Merci beaucoup. Vrai. Hein. Ouais. Bah, merci ouais. beaucoup à vous. Merci, Daniel. Au revoir. À bientôt, au à bientôt, plaisir. Alors. Merci.